Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des accords Toltec. Alors vous êtes nombreux, nombreuses à connaître les quatre principes, un cinquième accord s'est ajouté. Ici c'est pour aller euh, un pas plus loin dans le quotidien et dans comment à travers les années euh, ça s'est à nouveau travaillé. Donc euh, ces infos je les ai euh, via une amie qui a assisté à un séminaire du fils de Don Ruiz, Miguel. Et euh, voilà toutes les, tous les enseignements qui passent par son filtre à elle et par mon filtre à moi, mais que j'avais envie de vous partager parce que je trouve que c'est une manière de... Ça pourrait être très inspirant pour nos membranes de sécurité, euh, ce cadre qui, qui fait qu'on se sent en sécurité à l'intérieur de nos collectifs. Donc, euh, je vais d'abord tracer euh, une, un point de vue général et puis après, accord par accord, venir voir comment ça, ça travaille. Alors d'abord, une proposition d'expérience, c'est d'écrire de, ses intentions euh, sur, euh, sur euh, une, euh, un papier et de l'écrire quand on est en vibration haute quand on se sent spécialement euh, dans quelque chose qui est plutôt euh, porteur, et les lire et les relire quand on est dans le down. Euh, avoir ses, ses, ses intentions pour 2023, euh, ou bien euh, pour la saison prochaine, ou bien euh, pour les deux ans à venir. Enfin, vraiment avoir un cap qui fait du bien, où on se visualise depuis un endroit où on se sent... Euh, en haute vibration. Euh, un deuxième, euh, un, un deuxième, euh, une deuxième phrase porteuse, c'était euh, « Le personnage principal de vos rêves, c'est vous-même. » C'est une phrase qui a été dite plusieurs fois, qui peut paraître peut-être plate comme ça, mais en même temps, c'est de se dire qu'on est vraiment au centre de nos rêves. Alors, autre chose, c'est que euh, les moments charnières dans une vie, c'est les moments où on a le souffle de la clarté qui est suivi d'actions concrètes. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, je vois que un moment charnière dont je parle régulièrement euh, sur cette chaîne, c'est le moment où j'étais seule dans la cuisine, en, avec une grande page blanche devant moi, qui était euh, mon job idéal ou euh, ma mission de vie professionnelle. Je ne sais plus ce que j'avais écrit exactement. Et que tout d'un coup, vroom, était apparue une vision claire d'un collectif que j'avais envie de co-créer. Avec des gens que j'avais envie d'embarquer de, de, de, dans l'aventure. Et ça s'est suivi d'action parce que la semaine d'après, j'ai pris contact avec chacune de ces personnes-là et je les ai rencontrées. Alors, je ai déjà rencontré dans d'autres dans vidéos, c'est pas ces personnes-là qui ont fait partie du collectif. Et finalement, ce collectif, c'était que un cinquième de, de mon temps. Mais par contre, ça a été un moment charnière parce qu'il y avait vraiment eu ce, cette clarté-là et des actions qui ont suivi. Donc voilà, je vous invite vraiment à pouvoir aller regarder dans votre passé ou dans votre présent, quels sont ces moments charnières qui jalonnent votre vie, et admettons qu'il y ait euh, ces moments de clarté qui sont en train de poindre le bout de leur nez là maintenant, suivez-les d'action, parce que ça en fera des moments pivots. Alors une autre pépite qui avait été dite, c'est que euh, notre histoire se situe là où on focalise notre attention. Et là, je vois que euh, je peux avoir un, un esprit de manque qui, qui vient à un certain moment, et que euh, c'est les moments de, de peur, de doute, et que si je focalise mon histoire sur l'abondance, sur la gratitude, sur le moment présent, mon histoire est complètement différente. Donc voilà, notre histoire, c'est là où je regarde. Et c'est comme ça qu'elle se fait. Prochaine pépite. Personne ne peut me dominer sans mon consentement. Il n'y a domination que si je donne le pouvoir au narrateur. Et si je me sens inférieure, par rapport à ce que quelqu'un m'a dit, c'est parce qu'au fond de moi, je lui ai donné du crédit. Et ça vient s'infiltrer souvent. Euh, c'est comme si, si moi je décide de pas juger, ben personne ne pourra me juger. Euh, et si je donne une part de vrai à ce que l'autre dit, alors ça va, ça va m'affecter. Euh, et donc c'est pas évident cette phrase, parce que dans, dans les rapports de domination systémique... Euh, on on, c'est pas une phrase que, que j'entends beaucoup, euh, mais donc c'est de se dire que le pouvoir il est aussi à l'intérieur de moi. Si je donne aucun crédit à la personne qui veut me dominer, il ne pourra pas me dominer sans mon consentement. Comment ça résonne en vous Une autre pépite encore, c'était sur le pardon. Euh, et c'était sur le fait que le vrai pardon c'est quand on ne veut pas que l'histoire ait été différente et qu'on est d'accord avec comment ça s'est déroulé on est en paix et c'était parfait comme ça il euh, y a des cercles de pardon qui viennent de, ce, de ces accords Toltec et je vous recommande vivement de, de l'expérimenter il euh, y a aussi un livre qui s'appelle Le pardon radical. Je, je crois que, enfin on, on le sait, euh, euh, quand on est dans quelque chose qui reste graveleux ou quand on n'arrive pas à pardonner à quelque chose ou à quelqu'un, euh, c'est nous-mêmes qui nous bouffons toute cette colère, toute cette rage. Euh, donc voilà, une des pistes, c'est d'accepter. Euh, notre destin et, euh, et de, de, de pouvoir dire que tout était parfait comme ça. Parce qu'il y a, euh, c'est dans, dans le film Au revoir Paris ou Revoir Paris, qui disait qu'il y avait euh, des, des diamants dans chacun des traumas. Et donc c'est de pouvoir aller dénicher ce, ce diamant-là. Alors une pépite après, c'était sur le nom. Nom est une phrase complète, qui n'a pas besoin de sujet, qui n'a pas besoin de justificatif, non est aussi utile que oui. Et je trouve ça très important d'aller réintégrer nos non-NON, -N, évidemment. Et de pouvoir... Euh, les dire depuis un endroit, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où on met ses limites depuis un amour pour soi. C'est vraiment de pouvoir être dans un nom pleinement habité. Et de sentir à quel point, en effet, il a besoin d'aucune aucun, fioriture. Il se suffit largement à lui-même. Ensuite, il parlait de l'anxiété. Et il disait que c'était une forme de dépendance et que c'était une manière d'abuser de la peur, d'en mettre trop. Euh, comme on peut euh, avoir un excès de consommation d'alcool, de drogue, ben c'est d'avoir de, de, un excès de peur. Euh, et qu'on dépassait le seuil où finalement on se nourrit de nos peurs et de tous les scénarios catastrophes qu'on peut s'imaginer. Et euh, de se dire qu'on peut faire la paix avec la notion de peur, ces peurs ont été utiles, elles ont été là pour euh, nous protéger, euh, ce sont des mécanismes de défense, euh, et donc de pouvoir euh, leur dire au revoir et de se dire qu'on n'a plus besoin de se projeter dans des scénarios de catastrophes qui ne vont de toute façon pas nécessairement se passer et alors la dernière pépite avant d'arriver vers les, les accords en tant que tel c'était à quoi j'ai envie euh, que ma prochaine décennie ressemble et, et je la lis avec euh, avec la pépite du début euh, et, et je la lis aussi avec les scénarios euh, boostants des nouveaux récits inspirants euh, voilà, comment est-ce que je peux développer toute ma créativité dans un contexte mondial challengeant euh, Comment je peux me projeter dans des, dans des collectifs qui guérissent, qui prennent soin, euh, et puis qui, a, qui appliquent ces accords Toltec Alors, par rapport à ces accords, ce qui est au centre, c'est que c'est en pratiquant qu'on maîtrise. Euh, que, que, que ces accords permettent de pouvoir recabler le cerveau vers d'autres manières d'être de, de, en société. Donc un des premiers accords, c'est avoir une parole impeccable. Et ce qu'il dit à propos de ça, c'est que plus que la parole, c'est d'avoir une intention impeccable. C'est l'intention qui compte. On peut avoir des mots qui sont maladroits, mais si on a une intention personnelle qui est vraiment impeccable, ça va vibrer. Euh, et qu'au-delà de l'intention c'est super important d'être impeccable avec soi-même et, et c'est à partir du moment où on peut être douce doux, d'être tendre, d'avoir cette tendresse et de pouvoir accueillir même l'inconfort même les pensées qui jugent que je devrais être impeccable Pouvoir vraiment mettre de la tendresse là-dedans. C'est ce qui s'approche, selon moi, de l'amour inconditionnel. Euh... Ce que je vais faire, ce que je vais dire, est-ce que ça renforce mon propre, mon propre asservissement ou est-ce que ça va me rendre libre Et puis, en lien avec euh, cet euh, accord-là, avoir une parole impeccable, c'est... Euh... Je suis responsable de ma parole, pas de la façon dont les autres vont le comprendre. » Et ça, ça me fait penser au fameux plateau de Alexandre Jolien. Euh, si vous ne connaissez pas Alexandre Jolien, je vous invite à le lire. Il a... j'aime beaucoup euh, cette personne qui a beaucoup d'humilité, de remise en question. Euh, et il dit notamment que si euh, mes actes et et ma parole c'est un plateau, ben moi je suis responsable de la manière dont je porte ce plateau. Mais je ne suis pas responsable de la manière dont les gens voient le plateau. Ça je ne maîtrise pas. Mais par contre, là où j'ai de l'impact, c'est sur comment euh, je, je m'offre au monde, euh, comment je, je m'offre à moi-même. Ensuite... Euh, j'ai pas beaucoup de choses sur cet accord là faire de son mieux ni plus ni moins mais par contre je peux euh, témoigner que c'est quelque chose qui est vraiment au centre du collectif et pas où euh, et donc qu'on essaye à chaque fois de partir de nos élans euh, de, de partir des priorités du moment qui peuvent changer évoluer et que on essaye au maximum de faire un collectif sans contraintes euh, qui respecte nos cycles, qui respecte aussi euh, le ying, qui, qui est souvent absent quand on parle de, de collectif, de résultat, d'attente. De, Et donc on a, on a vraiment plein de, de protocoles ou de, de manières de faire qui interrogent les patates chaudes. Dès qu'il y a une patate chaude qu'on veut se refiler, on arrête le processus pour se dire « pop, pop, pop, si je fais de mon mieux, alors ça ne me donnait pas une patate chaude ». Je, je, je, le, je le prends et c'est une patate tiède euh, mais en tout cas ne plus être dans, dans la corvée la contrainte le, le, bah c'est normal de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et de, de pouvoir euh, euh, sentir le sens que ça a de le faire le plaisir, la reconnaissance qu'on peut demander ou avoir euh, du, du collectif et donc vraiment ce truc de faire de son mieux ni plus ni moins, je trouve que c'est quelque chose qui est euh, ben bah oui, de nouveau, un très guérisseur dans les collectifs. Alors, l'accord ne, ne rien prendre personnellement. Évidemment que ça nous arrive à toutes et tous de prendre les choses personnellement. Mais c'est se mettre dans l'espace où je choisis de le prendre personnellement ou pas. Et que je choisis d'avoir la barre du lendemain comme après une, une soirée bien arrosée. Il y a des conséquences et ça fait mal si je le prends personnellement. Ben, J'assume les conséquences de la barre du lendemain. Et puis, euh, autre chose, c'est je respecte tes oui et tes non. Et ta manière unique de répondre aux choses, c'est ta réalité et je l'accueille. Euh, pour moi, ça me fait fort à penser à Access Consciousness, qui, qui est euh, une méthode que Isha Padovani met, met en place beaucoup. Euh, ça veut dire que, ok, ça ne fait pas mes affaires ce que tu es en train de dire, mais je le respecte comme étant un point de vue, un point de vue intéressant. Et ça empêche de rentrer dans la bataille d'ego euh, et de le prendre personnellement. Et puis le dernier accord, c'est ne pas faire de suppositions. Et donc, comment ne pas faire de suppositions C'est venir avec la question magique qui est Qu'est-ce que tu veux dire par là Parce que la supposition, ce sont des histoires qu'on se raconte, qui sont nos propres projections, qui généralement, évidemment, sont des projections qui alimentent les scénarios catastrophes possibles et qui ne sont pas la réalité. Donc, plutôt que de supposer, d'être dans cette question de « mais tu veux dire quoi par là ?», euh, ouvre le champ, de la rencontre avec l'autre voilà j'espère que ces, ces pépites vous auront nourri et et que peut-être ça aura euh, alimenté le, le champ de la communication euh, dans vos familles dans dans les collectifs que, que vous créez euh, et je, je vous souhaite de, de pouvoir euh, vous connecter à votre réalité intérieure avec des nouveaux chemins dans le cerveau qui, qui rappellent comment euh, nous sommes finalement un et une. Je vous invite à liker, à vous abonner, à faire suivre cette vidéo si elle vous a parlé. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.